J'ai décidé d'être maître de mon activité, de mon action, d'être maître de ce que je veux faire, de mon insertion dans la société et euh, du sens que je peux y donner. Et pour cela, ben, j'ai décidé de faire la Botanica, mais j'ai décidé aussi, de, de, quand j'ai dit j'ai travaillé sur les écologistes de l'Uzière, j'ai décidé, décidé de changer de travail, j'ai décidé de, de me mettre à temps, enfin, à temps, à temps, à temps partiel, parce que j'ai dit à, 50, à 80%. Et puis quand je disais aussi, j'ai décidé aussi de changer de boulot puisque pendant un temps, j'ai quitté mon organisme de recherche pour aller travailler sur Montpellier où j'étais en condition un petit, plus, un petit peu plus précaire mais qui m'a permis aussi de, de changer ma vision des choses, d'acquérir de nouvelles compétences. Je crois surtout, c'est que j'aimerais, c'est d'un moment de se de dire ⁇ Ah ben tiens, je vais faire quelque chose euh, qui m'appartient, c'est-à-dire qui, qui correspond à, mon, à ce que, la façon dont j'ai envie de vivre, ce que j'ai envie de faire, ce qui n'est pas le cas quand on est dans un monde professionnel dans lequel on suit ce que les autres vous disent de faire. ⁇ et puis la deuxième, le sentiment de, ben de faire de quelque chose qui, après tout, est utile, euh, dans lequel on en retire, un. alors c'est peut-être au niveau de son ego, mais dans lequel on se dit, ben tiens, j'ai contribué à quelque chose qui, dont il restera, j'espère, des traces, et qui servira à quelque chose, globalement. Ça vaut le coup de, même ne serait-ce que ça, les, les 20% de perte de mon salaire là-dessus, euh, si ça me rémunère cette satisfaction-là, ben je trouve que c'est bien. Pour moi, c'est une grande satisfaction réfléchir avant et savoir à peu près où on va. Parce que si on, on prend sur soi de façon assez, assez forte et évitante, ça veut dire qu'on y met des espoirs, on y met, euh, euh, ça, on y met des choses qui sont, que l'on considère comme étant très positives et qui vont construire un peu le futur. Et que si jamais on n'a pas bien préparé les choses et que ça ne marche pas du tout, bon, euh, on va en retirer. On, il faut revenir en arrière avec un sentiment un peu, euh, un peu triste d'avoir... un pas réussi, je pense qu'il faut éviter ça parce que ça doit, je pense, assez pénible comme, euh, alors, j'ai peu eu l'occasion de le, de le subir, mais je l'avais j'en avais peur un peu, donc je l'ai beaucoup préparé